Eh bien bonsoir, jeudi. Jeudi 20h30, jeudi 7 juin 2018. Alors 7 juin, est, cette journée, je, elle est, il y a eu énormément de manifestations, parce que le mois de juin, en fin de compte, au, au niveau euh, euh, des ateliers, euh, marche dans la rue euh, et écrit euh, ton, ton désespoir, vu que dans l'urne, tu n'as rien pu changer, et que dans la rue, tu ne pourras rien changer non plus. Donc effectivement, la, la grève... Euh, sur trois mois la grève perlée euh, pour finir de tuer euh, la SNCF s'achève le 28 juin. Donc à partir du 28 juin, euh, les états-majors politiques et syndicaux pourront envisager euh, la période estivale comme euh, une, une, une période creuse où il ne se passe rien, strictement rien. D'ailleurs, l'été dernier il s'est rien passé. On a juste fait vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, comme l'avait demandé Pierre Gattaz, vite Dépêche-toi, Emmanuel Macron. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'on en finisse des CHSCT, euh, qu'on en finisse euh, de tous ces avantages qui coûtent très cher aux grands patronats et aux entreprises euh, du, du CAC 40. Oui, euh, donc, euh, on, on, on en est là, donc, en, en un peu moins, en une année, euh, les voyous et les brigands qui ont euh, profité euh, de l'unique constitution euh, de la Vème République ont réussi en un an à détruire, euh, je dirais, tout ce qu'il restait euh, de fondamental euh, qui avait été instauré par le Conseil National de la Résistance. Donc on se retrouve dans une situation où au niveau euh, sanitaire et social, les travailleurs sont dépouillés euh, des, des quelques boucliers euh, qui leur permettait de, de résister euh, à toutes les atteintes. Et, là, et, voilà. et donc, on a.. <rire> on a une. <rire> on, a une... <rire> on, a une... <rire> on a une situation. <rire> je te dis, dis-moi, je fais carême. Alors. On a, on a une situation de blitzkrieg, c'est-à-dire que c'est vraiment comme, euh, comme les nazis. Alors, guerre est la guerre éclair. La guerre éclair, c'est une guerre éclair sociale. Donc là, euh, elle va, va s'acheter, s'achever justement pendant, pendant le mois de, de juillet et d'août, euh, quand, quand on aura décidé justement euh, euh, que, soi-disant, il ne se passe plus rien. Exactement ce qui s'est passé à, à, à, à la tienne. Euh, Excusez-moi santé ouais on a été un petit peu retardé parce qu'on a eu une, euh, un petit tournage cet après-midi il a fallu rentrer vite d'Arda, recharger les batteries on a pu en recharger que la moitié donc c'est pour ça qu'on est un peu speed et on a réussi quand même à, à démarrer l'émission à l'heure donc euh, voilà à vous euh, bonne bière marc donc on, on a no, no, no, notre ami là qui effectivement on est tous économiquement faibles et, effectivement, parfois, on ne consomme pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux prendre un café ou un truc, je te le paierai. D'accord Ok. Donc, on est aujourd'hui euh, bientôt à la fin de, de tous les ateliers gommettes. Euh, voulu par les états-majors politiques et syndicaux pour occuper le, le peuple et pour surtout éviter qu'il y ait une grève générale. Mais ce 7 juin 2018 est particulier parce qu'il y, y a des dizaines de lycées à travers la France qui sont occupés par les lycéens. Donc euh, ils refusent une loi unique euh, de sélection euh, partout. Euh, à la base les cheminots. Hein. C'est-à-dire que moi, j je, je viens de cracher sur cette grève perlée que, que, qui, pour moi, euh, si j'étais euh, monsieur Pierre da Gattaz, me réjouirait parce que qu'est-ce qu'elle va permettre cette grève perlée Elle rend la SNCF impopulaire parce que qui... Qui court après son train pendant trois mois Qui a peur d'arriver en retard au travail ben Ce sont les petites gens, ce sont des salariés, ce sont les, les fameux esclaves salariés qui sont emmerdés dans leur vie quotidienne pendant trois mois, mis sous pression. Et donc ça va permettre à certains patrons de dire « Ah ben tiens, ça fait déjà 5-6 fois que tu arrives en retard, je te dégage parce qu'on a augmenté la séparabilité. voilà, donc. Euh, il n'y a plus vraiment de protection, c'est au bon vouloir, vu que la hiérarchie des normes, qui l'a retirée C'est l'Union Européenne. Les services publics, qui les a privés C'est l'Union Européenne. Arrêtons le, le discours stupide et, et cynique euh, de Ruffin qui, qui est de faire croire que la politique de Macron, il ne s'agit pas de la politique de Macron, il s'agit de la politique de la gouvernance de l'Union Européenne. Il s'agit même de ce que met en place la Banque Centrale Européenne. Et tout ça est écrit noir sur blanc, dans, la, dans le traité de Lisbonne qui est le projet de constitution que les français ont refusé démocratiquement, de manière non-violente et majoritaire, par référendum, le 29 mai 2005. Donc on voit bien qu'aujourd'hui... Je te coupe parce qu'on a dix personnes en ligne, Oui. Marie Duchmolle, qui nous fait un salut depuis la Belgique. Eh bien c'est très bien, moi j'espère, j'ai demandé à, à des lycéens, à des étudiants, de venir saisir le microphone, parce qu'on est en direct tous les jeudis, et que pour moi, euh, voilà, tenir le crachoir, c'est pas mon truc, euh, je le ferai très bien et je, vais et je vais parler de ce qui se passe parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant ce mois de juin et notamment le 7 juin. Donc 7 juin 7 juin, moi je le dis, les états majors politiques et syndicaux continuent à nous faire marcher jusqu'à l'achèvement de la SNCF prévu le 28 juin 2018. Donc euh, fini de chez fini. Qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe par exemple qu'au Havre ce 7 juin 2018, qui a eu le soutien aux grévistes de la faim. Donc il y a des gens qui sont en grève depuis le 26 mars 2018 dans un hôpital psychiatrique, et la direction de cet hôpital se fout tellement de la gueule de son personnel hospitalier, euh, parce qu'il travaille dans des locaux vétustes, hein, ce qui est franchement une très bonne chose pour des malades qui sont en psychiatrie et du personnel, que depuis le 26 mars 2018, eh bien, on les écoute même pas. Donc ils ont été obligés de se mettre en grève de la faim. Et donc il y a eu un des grévistes de la faim qui a été évacué par le, par le SAMU euh, cette semaine. Et là, ce jeudi, eh bien, il y avait un soutien au Havre aux grévistes de la faim de Saint-Étienne-du-Rouvray à 17h à la sous-préfecture. Donc moi. Ce soir, voilà, je renouvelle notre soutien que j'avais déjà donné pendant l'émission 52. Donc il faut que les Français aient conscience qu'il y a énormément de lutte, et de lutte pour leur santé, de lutte pour leur vie. Euh, et tout ça, les grands médias de masse le cachent. Donc les étudiants, les lycéens ne veulent pas de l'ignoble Parcoursup, euh, qui est cette loi qui veut institutionnaliser... Euh, ils l'appellent d'ailleurs « parcours supercherie voilà. ». Et donc, c'était le 7 juin, c'était une journée de riposte lycéenne nationale contre le parcours supercherie. Voilà. Ils appelaient à des blocages, des manifestations, et ils disaient « tous les coups sont permis ».« Tous les coups sont permis ». Oui, enfin, tous les coups non violents, parce qu'il faut bien voir que les coups violents, ils viennent du gouvernement, mais ces coups violents, que du gouvernement. Mais ils viennent Facebook du, du nous gouvernement. Ils censurer l'émission 40. Ah oui, 2. notre émission... absolument pas nous la remettre en Alors, ligne. Alors, qu'est-ce que tu as Alors, qu que à dire là-dessus Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus Nous, depuis le 15 mars 2018, on a une émission qui est portée disparue. Euh, on a le lien vers le fichier. Euh, on sait que les gens l'ont vu en direct, mais en tant qu'administrateur ou en tant que, que simplement spectateur ou visiteur de la page radar, eh bien on ne peut plus visionner cette émission. Alors... Euh elle s'appelait légitime défiance et, là, et effectivement, Ticheau, effe effectivement elle remontait un peu les bretelles aux états-majors notamment de la, du parti nationaliste et populiste France Insoumise en expliquant que c'était oui un parti fasciste dans le sens que quand on vient vers quelqu'un en lui disant de manière agressive de fermer sa gueule eh bien c'est exactement la définition du fascisme vu que la démocratie s'écose toujours ce que je fais, et, euh, et le fascisme, c'est ferme ta gueule. Et donc nous, on a une émission, sans aucune explication, qui depuis le 15 mars euh, 2018, a... on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais ça fait partie de ce qui est en train d'être institutionnalisé, parce que là, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une, une loi par rapport aux fake news. Et donc, en fin de compte, cette loi, elle veut faire en sorte qu'il y ait... Euh, L'information, il ne s'agira pas de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Il y aura une information agréée, c'est-à-dire que si vous travaillez par un, un, pour un média de masse avec une carte de journaliste, vous pourrez dire que les vaches volent, euh, que les cochons euh, euh, dans les arbres fondent euh, des œufs et, et gardent leur nid farouchement, eh bien ce sera une vérité parce que vous avez votre carte de journaliste. Par contre, par contre si vous dites que le rutinien 106 ne vient pas de la Fédération de Russie, contrairement à ce que euh, Arte a prétendu ou certains euh, types qui dirigent euh, des associations euh, antinucléaires, et eh bien là, euh, vous verrez euh, vos articles euh, disparaître dans le, dans le gouffre de la censure. C'est pas de ma faute, il y a un robot qui a fait ça tout seul parce que vous n'avez pas votre carte de presse et vous ne travaillez pas. Par exemple, pour cette Presse, pour Olivier Dassault, un, un homme euh, remarquable euh, qui fabrique d'excellents avions d'après... Euh, d'après un de ses amis qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, des avions admirables et qui d'ailleurs dirige l'association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale, enfin c'est des gens bien, hein. c'est la famille Dassault, d'ailleurs récemment il euh, y a Serge qui est mort et on a beaucoup pleuré parce que c'était un, un grand philanthrope, un type, un type assez euh, exceptionnel qui a, qui a vraiment beaucoup fait pour nous voler tout notre pognon, qui a vraiment beaucoup fait pour, pour la France, c'est le rayonnement de la France et, et c'est un homme qui permet aux gens de partir plus tard à la retraite, de travailler, que les femmes puissent travailler le dimanche et bientôt aussi les enfants ne seront plus obligés quand même d'être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans je pense qu'on pourra les envoyer à la mine dès l'âge de 7 ans parce qu'il reste encore des progrès sociaux à faire en France, c'est-à-dire qu'on est qu'au qu début de quelque chose c'est-à-dire que cette qui a un an ce n'est que le début, c'est-à-dire que si les gens pensent qu'ils vont atteindre le fond, non, le fond ne va pas être atteint et pourquoi le fond n'est pas encore atteint c'est parce que les gens qui sont de l'opposition agrée les gens Luc Mélenchon les Ruffins, les Coquerelles, ces gens-là, eh avec, le, avec, avec euh, une grande bonne humeur, ils veulent vous faire croire qu'ils sont opposés à Macron. Mais c'est faux. Parce que s'ils étaient opposés à Macron, s'ils étaient opposés à Macron, si par exemple, ils faisaient partie du Rassemblement National ou de la France Insoumise, eh bien, qu'est-ce qu'ils feraient Ils démissionneraient en mars et il y aura une crise constitutionnelle et dans une semaine on a un nouveau gouvernement et peut-être qu'on commencera à écouter un petit peu les français. Donc il faut arrêter euh, de, de dire qu'on est dans une espèce de coup d'état constitutionnel, on est dans la Ve république, on est dans un système qui permet à une minorité de gouverner par décret-loi et par ordonnance et donc quand on détruit ce que les gens osent appeler des acquis sociaux, au niveau social rien n'est jamais acquis. Quand on détruit tout ce que nos parents et nos grands-parents ont mis en place, eh bien, on le fait avec des décrets-lois. À aucun moment, aucun député de la pseudo-représentation nationale, des gens qui ont été élus avec moins de 4 Français sur 10 du corps électoral, il faut bien le savoir quand même. Les dernières législatives, deuxième tour, il y a moins de quatre Français sur 10 du corps électoral qui a voté. Eh bien, l'ensemble de cette Assemblée nationale est donc non représentative. Et donc ces gens-là n'ont même pas été consultés. Ces gens-là qui ne sont pas représentatifs ne sont pas... C'est comme ça depuis 1958. C'est comme ça depuis qu'un un général a écrit la Constitution. Mais ce général, il est devenu le dernier président du Conseil de la 4 ème République parce qu'il y a eu euh, euh, ces Manu Militari qui arrivaient. C'est-à-dire ce sont des militaires qu'il a trahi d'ailleurs après au début des années 60, comme Salan, qui ont créé... Un coup d'état à Alger le 13 mai 58 et qui après ont, ont, ont mis en place l'opération résurrection avec annexion de la Corse pour appeler au retour du général de Gaulle donc il faut bien voir que la cinquième république elle a pour origine un putsch, elle a pour origine des actions militaires et donc il y a eu un moment un, un opportuniste de droite, un certain François Mitterrand qui pour contester l'autorité du général de Gaulle a dit moi le 49-3 quand j'arriverai au pouvoir tout ça on le supprimera et quand bien sûr M. François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981 et eh bien le 49-3 a été utilisé bien, bien, bien, bien. Euh, voilà, a été utilisé comme jamais et donc ces gens là sont dérangés euh, et ils osent faire croire que ce que l'on vit aujourd'hui c'est la faute à monsieur Emmanuel Macron Eh bien non, ce n'est pas la faute ni au président de la république ni, de ni au premier ministre, c'est pas de la mienne non plus c'est pas de la faute de Marc, c'est pas de la faute de Nina c'est pas de la faute de Bruno non. Si, de la la, la, ah. La... ah, alors viens t'exprimer c'est de ta faute alors fais tomber à coup oui c'est de la mienne c'est de la mienne parce qu'il est toujours là ils sont toujours là mais ben oui, mais qu qu'est-ce pour... qu que tu peux faire pour que ce que tu peux faire pour je ne sois plus là Eh bien j'ai besoin de votre aide. Eh bien, euh... Oui Le problème, je ne sais pas quoi faire. Eh ben, Est-ce Est qu'il y a un raticide ou je ne sais pas moi Non, justement, les.. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire exactement ce que font les étudiants, ce que font les lycéens et ce que font les travailleurs qui ne suivent plus les syndicats. Il faut appeler à la grève générale, il faut appeler à un blocage, il faut appeler à la démission de tous les députés qui osent se prétendre d'opposition. Il n'y a que ça qui peut changer les choses. C'est-à-dire à partir du moment où le président de la République se retrouve avec une Assemblée nationale vidée de sens mais eh bien pour lui qui continue à gouverner par décret, loi et par ordonnance, mais au moins il devient flagrant que nous ne sommes plus dans une démocratie et à partir de là, effectivement, si les gens se mettent en grève et s'ils disent nous on veut, on ne veut pas cette destruction euh, du, du corps social. On ne veut pas aller vers une guerre civile programmée. On veut préserver la paix civile. On veut une société d'équité et une société de respect. On ne veut pas que les Français se tapent la gueule les uns sur les autres. Moi, quand j'entends un ministre de l'Intérieur qui vient dire à des manifestants « Vous devez agresser les Black Blocs parce que sinon vous en êtes complices », mais c'est très grave. Parce qu'il incite à quoi Il incite à la violence, il incite à la guerre civile. Et je, il me semble quand même que le rôle d'un ministre de l'Intérieur c'est de préserver la paix civile. Et aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui provoque les dissensions entre Français. C'est comme si moi, je disais, eh bien, un type est du rassemble -na Rassemblement National, pendez le dans la rue. Mais mes propos seraient des, des propos de fascistes et, et des propos... Euh, Digne d'une crapule. Donc moi je dis, ce type-là est une crapule, une, une dangereuse crapule. Et aujourd'hui, au gouvernement, on a des dangereuses crapules. Et donc moi j'ai été voir la jeunesse autochtone de Guyane qui lutte contre le projet Montagne d'Or. Ils ont prévu deux dates euh, à la, la mi-juin euh, en Guyane et c'est extrêmement important. Parce que les gens qui vivent dans ce qu'on appelle les départements et territoires d'outre-mer, cette jeunesse qui est complètement oubliée, qui subit des taux de chômage entre 20 à 45%. Il faut, il faut bien. Le euh, en, en Martinique euh, la nourriture elle est beaucoup plus chère qu'en métropole va t'acheter un paquet de gâteaux secs et tu comprends tu comprends ta douleur donc une remarque de Eustache Busquette euh, je vais la lire. cela fait plusieurs émissions que je suis et franchement au lieu de tout dénigrer donner des idées constructives vous faites comme tous les politiques de droite ou de gauche, rien que du blabla sans intérêt, vous me fatiguez et dommage. Eh bien, eh bien. Pas ça pour, euh, non, non, mais il a, il a tout à fait raison. On a donné des pistes. On a dit grève générale, on a dit blocage de l'économie et on a dit surtout de faire pression sur les gens qui osent se prétendre d'opposition pour qu'ils démissionnent. Parce qu'il n'y a qu'une crise constitutionnelle et un blocage du pays qui peut changer les choses. Tout le reste, c'est du blabla, effectivement. Mais Mélenchon, moi. Je fais une heure en direct, toutes les semaines, c'est une goutte d'eau dans l'océan des médias. Et aujourd'hui, avec la, la loi fake news, eh bien, ce que nous faisons là, bientôt disparaîtra. Bientôt disparaîtra totalement, donc on n'aura plus le droit de, de parler du fond du problème. Et tous les médias et, euh, entre guillemets comme nous. Et donc qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que j'ai fait moi dans les années 90 J'ai créé Télé Vocal, qui était la première télévision pirate de France et de Navarre. Qu'est-ce que je fais J'ai ouvert ma gueule. Et ce qui fait, fait, fait qu'après 30, 30 ans de travail dans l'audiovisuel, aujourd'hui je suis au RSA. Donc cette personne qui me demande qu'est-ce qu'on fait, eh bien je vais lui dire qu'est-ce que toi tu fais. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que ça me coûte. Et je sais pourquoi je dis certaines choses. Et aujourd'hui, moi, je ne sers la soupe à personne. Et c'est pour ça que je ne dédigre pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours vécu les fesses dans le coton. Il a été le plus jeune député socialiste. Et, et comment est-ce qu'il a été le plus jeune député socialiste Il a été le plus jeune sénateur socialiste. Il s'est fait élire par des grands électeurs dans l'Essonne. Et ces grands électeurs ils dépendaient de qui Ils dépendaient de la famille Dassault. Voilà. Et donc on, comp on comprend mieux pourquoi il est admiratif de la, de la famille Dassault. Et pourquoi ce type est militariste Pourquoi ce type est nationaliste Pourquoi ce type est pour la croissance Parce qu'il croit que ce sont des poids de croissance qui vont apporter le bonheur aux Français. Aujourd'hui, les Français bouffent de la merde. Le glyphosate, parlons-en à l'Assemblée Nationale, les députés ils n'étaient pas là pour voter contre le glyphosate donc on fait des promesses, quand ça ne quand ça marche pas on dit, ah c'est l'Union Européenne ils veulent prolonger pour 5 ans mais attention, Macron dit, non non, 3 ans 3 hein, ans, pas plus mais qu'est-ce que c'est que ces conneries moi, moi Président de la République, je dis le glyphosate tout de suite, on le retire, on le retire des rayons tout de suite, on va changer il faut changer l'agriculture, mais on ne peut pas changer l'agriculture parce que la FNSEA elle représente les industriels de l'agro alimentaire et de l'agrochimie. Et l'agroalimentaire et l'agrochimie, c'est un tel chiffre d'affaires qu'au sein, par exemple, du MEDEF, ils pèsent de tout leur poids et les financements des partis politiques. Ils viennent d'où Par exemple Emmanuel Macron, qui a payé la campagne d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron, c'est un type qui, élu, qui a été élu président de la République de manière complètement illégale. Alors, la Cour des viens comptes... Pour de réagir à ce que tu oui. me dire il dit que tu es au RSA, donc tu profites du système, donc arrête de prendre les gens, pour des comptes. Eh bien, je lui dis que c'est un gros con, lui, parce que s'il si pense qu'on profite d'un RSA, moi je vais lui dire, si j'avais pas travaillé 30 ans comme un malade avec des petites journées quand elles faisaient 10 heures, eh bien aujourd'hui je serais à la rue. Et des petits salopards comme lui, eh bien j'en chie trois. Tout matin voilà, donc c'est gage. On peut pas quitter le système comme ça. Mais, mais c'est un abruti. C'est-à-dire que les, les non, abrutis. Non, c'est un abruti. C'est-à-dire, il est stupide, il, il est bas du front, euh, il peut aller voter pour Mélenchon ou pour Marine, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que moi. Je suis pas sûr que ça soit non, non, mais je m'en fous. C'est-à-dire que dire de quelqu'un qui touche le RSA que c'est un profiteur, pour moi, ce sont des propos fascistes. Moi, travail, ce... Plus non, plus ce sont, système, ce sont pas... des propos fascistes. On ne profite pas les, les, les, les femmes seules qui ont des allocations on ne peut le pas les traiter de profiteuses à partir du moment c'est justement le, le rôle des politiques il est là, c'est à dire que qui sont les vrais parasites de la société les vrais parasites de la société c'est des gens comme Bolloré ce sont des gens qui gagnent des centaines de millions d'euros qui gagnent des milliards et qui invitent sur le royaut un président nouvellement élu et qui font tomber des chefs d'État euh, en Afrique et qui, à Qatar, ce sont des gens comme l'ancien président de la SNSEA M. Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur Belin qui avait la racheté la, plus de la la, 500, la, 500 la, hectares de, la, en Afrique aujourd'hui aujourd si l'Afrique si la meurt, c'est que... a une bonne gueule je l'aime bien il y a un truc de... On n'a pas de Non, mais moi je t'aime bien. Mais il y a un a tu vois, la vie. La vie. Elle n'est pas aussi radicale que ça. Pas si radicale. Tout le monde est beau, tout le monde est mignon, tout le monde est tout. Mais il y a un moment donné. Oui, tout le monde, il y a un moment donné, tu vois ce que je veux dire. C'est que Macron, ceci, cela et tout. Bref. On a vu ce que ça fait avec Hollande, quelque part. Hein. Que, c'est ben, la 5ème République Comment C'est comment pas un problème d'homme bah oui, problème. alors c'est quoi, d'après toi Quel Quelle problème Le problème, c'est le système. Piloté bon. par, hein, c depuis non, mes 50 ans. Non, cest la réalité, le problème, il est simple. C'est que la 5ème République, elle a copié la 3ème République. Qu'est-ce que c'est On va élire un président. cest qu'est-ce que c'est qu'un président C'est un roi élu. Normalement, suite à la Révolution. La France est un royaume où le peuple est souverain. Comment voulez-vous que dans un royaume où le peuple est le souverain, il puisse y avoir un président il y a un souverain, il y a un président. Et donc, c'est antinomique, avec l'idée même de république, que d'élire un président. C'est pour ça que Napoléon III, il s'est fait élire prince-président, et après, effectivement, il a, il, a, il, a, il est devenu empereur. Il à ce est qui devenu... Dire, à Ce qui veut dire, quelque part, tu renis la 5e république bien sûr, de De Gaulle. Bien, bien sûr, sûr. Oui. Et alors Et alors je vais vous expliquer. Pour la, la, la remplacer, qu'est-ce que, que tu je, fais je, je vais vous expliquer. Le reproche qu'on a fait, et le reproche que, que faisaient des gens comme le général de Gaulle à la 4ème République, donc à la République précédente, c'est qu'on disait que c'était magouille et compagnie. Mais aujourd'hui, euh, dans la 5 République, c'est magouille et compagnie. Mais c'est magouille et compagnie, mais dans le sens aucun député ne peut être viré. Car on a des gens. Comme Cahuzac, qui mettent la main, ils qui sont pris, ah, non, ils sont pris là, la main dans, ils sont fait. pris la main dans le pot de confiture, mais euh, eux, ah, oui, oui, eux, oui, oui, oui. ils perdent bon. pas leur main hein, parce que le de confiture, si non mais le pot de confiture n'explose pas. C'est facile de dire. Non, c'est pas facile. C'est quand même pas ah. la majorité quand même. Des... Non, non, mais juste, non mais tout à l'heure on me reprochait de profiter du RSA et du système. Moi je suis en train d'expliquer que la 5ème république c'est la 4 quatrième république. mais avec une impunité totale et donc en fin de compte. Qu'est-ce qui s'est passé ah, là, je dire, attends, La 5ème république, c'est la 4 quatrième république mais avec une intimité totale pour les gros voleurs. C'est-à-dire, le petit voleur, par exemple, on prend, on prend une personne... Alors, lui, vraiment, c'est un réactionnaire, euh, c'est pas un anard, parce que euh, les anards, c'est plutôt de droite quand même, mais lui, c'est un anard de... Je sais pas, mais il a une bonne gueule, je pas, je mais, mais, mais, mais, mais il a envie de faire plaisir et vous vous parlez, oui. en plus on n'est pas, pas tout à fait nombreux tout. Mais c'est une malgérie, quelques. quelques je, je sais que de temps en temps, que tu as raison. Mais pas tout, pas tout, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que, parce que, parce que la République, elle est, elle est comme ça la République. Elle est belle, là, là, là, on a une belle République, comme il ne faut pas exagérer. Le hein, sur les sociales, sur les et tout, Alors, on a une belle... Justement. Justement, tout, tout, ce qui, tout ce dont vous parlez, sécurité sociale, euh, les CHSCT, tout ça, tout ce qui est arrivé de bien est arrivé pendant la 4 ème République. Parce que la 4 ème République, qu'est-ce qu'elle était Elle était parlementaire, parlementariste. Ah, et, donc, et donc, il y avait un... Ben, oh là là, et tu en es fier de... Bien, bien sûr, bien sûr, parce que euh, c'est Tous les 6 mois, les, les, qui, six mois ça a changé de... Oui, mais, mais écoutez, écoutez, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut, est qu faut des gouvernements qui durent 5 ans euh, avec euh, des héros, des Hollande, des Macron et des Sarkozy, ou au bout de 5 minutes, déjà les Français en ont marre et on plonge, ou est-ce qu'il faut des parlementaires et des élus qu'on peut bouler euh, rapidement, et est-ce qu'il ne faut, est qu faut pas aussi oui, oui. pouvoir mettre en prison les gens qui veulent l'argent public Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire on va, on va criminaliser euh, des gens qui touchent des allocations, On va... parce que le but c'est de supprimer ou de réduire les allocations, ça coûte tellement cher aux entreprises du CAC 40. Et d'un autre côté, il y a des gens qui, qui vais, de manière je, criminelle je, réalisent je vais des vais passer, et je, eux... passer, boue, je vais te passer mon petit boubou, je vais te passer mon petit bobou. Je vais dire pourquoi. Bien le micro oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en, en Italie Oui Alors, qu'est-ce que tu en penses eh bien, je, te, je vais vous le dire. En, en Italie, j'en ai parlé à la dernière émission. J'ai dit, c'est très simple. La lire, vous pouvez l'appeler, euh, euh, par exemple, euh, une, une lire, ce sera de la merde. Et puis, euh, les centimes de lire, ce sera de la grotte. Eh bien, tu peux changer le nom euro pour lire ou pour franc. C'est-à-dire, tu peux, effectivement, te remettre à, à, à avoir le droit régalien de, de la planche à billets. Ça ne changera rien au fond du problème. Et vous savez pourquoi Parce que le, le problème, c'est l'argent d'être le problème, c'est le fait qu'on prélève des taux d'intérêt et que l'argent est créé X, euh, à partir de rien, on crée de l'argent. Et c'est cet argent dette et les taux d'intérêt positifs qui sont... Dis-donc, ton, ton, ton prénom, c'est quoi ton prénom, prénom On m'appelle Roger. Roger, Roger. Je vais dire Roger. Je te trouve, je ça quand même... C'est comme si, en France, il y avait Marine Le Pen et Mélenchon. C'est ce qui se passe en Italie. Oui, alors. Et alors, et alors, alors ces deux problèmes, l'un en face de l'autre, c'est-à-dire ce, ça... hein? ce sont des gens qui n'ont aucune solution. Ce sont des gens qui n'ont aucune solution. C'est-à-dire, je vais t'expliquer, ils sont nationalistes, ils sont militaristes, euh, ce sont des gens qui croient en la croissance industrielle. On fait, on fait, et aujourd'hui... Si on pète la 5 République, qu'est-ce qu'on fait Si on pète la 5ème République, il faut arriver à des communes mutualisées, des communes libres mutualisées, et à faire en sorte que la, que la loi... Se fasse au plus près du citoyen par le citoyen, voilà, et pas autre chose. C'est-à-dire, il, il va falloir créer un système qui n'a jamais existé. Il faut bien voir que dans l'Antiquité. Eh ben, c'est du rêve, c'est ce... pas, pas du rêve. C'est de l'éphémère, Non, c'est pas de l'éphémère, au contraire. Tout, tout, toutes les idées, toutes les grandes idées, toutes les grandes idées, toutes les grandes idées, par exemple, l'homme a volé. Avant, les gens parlaient de voler. Quand quelqu'un disait « on va voler », on disait « oh là là, tu rêves ». Quand, quand les gens, à l'époque de Gilbert, disaient « on va aller sur la Lune », il y a des gens qui disaient « oui, dans 1000 ans ». Dans 1000 ans, peut-être, et encore, et encore. Donc, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont là avec l'augmentation de la productivité, pour permettre une société de partage où il n'y a plus personne qui meurt de faim sur Terre. Aujourd'hui, tous les jours, il y a 100 000 personnes qui meurent de faim. Je ne parle pas de gens qui meurent de conflits, euh, de gens qui meurent de, des tremblements de terre, euh, ou, ou des maladies. Je ne parle pas de gens qui meurent de faim. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Eh bien, ça... Non mais ça, Ce que je veux te dire, c'est que quand tu as des sociétés qui, qui estiment être évoluées et humanistes, et qui regardent leur nombril, et qui ne pensent les problèmes que par rapport à leur territoire ou le territoire de leur population, aujourd'hui la France, en tant que, que nation développée et, et, et que nation euh, industrielle qui doit devenir post-industrielle, si elle veut arriver à pacifier le monde, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits, eh bien il faut faire en sorte que les gens aient accès à de l'eau potable, il faut faire en sorte que les gens aient accès à l'éducation, il faut faire en sorte d'après l'ONU, mais bon, pas d'après le... dans toutes les tu peux... C'est tellement évident, mais c'est tellement évident, c'est tellement normal, bien sûr que c'est évident, Tout ce que dit, mais c'est un petit c'est pas de la prose monsieur on peut rien faire c'est comme ça c'est la vie c'est bien sûr que j'ai raison bien sûr que bien moi, je... non l'important c'est d'essayer non bien sûr j'ai envie j'ai pas envie de j'ai pas envie j'ai envie de voir les gens heureux la... ne serait-ce que l'Afrique voilà vous savez c'est pas en souvenez. il y a comme il s'appelle Balavoine Balavoine euh le, le, le, le Paris-Dakar, il allait faire des trucs pour pour l'eau, pour l'eau. Enfin, le Paris-Dakar, ça n'a pas été franchement fait pour le développement de l'Afrique. Hein. Euh, le Paris-Dakar, ils l'ont arrêté, arrêté justement parce qu'il y avait des mouvements révolutionnaires. sur bien, la non, non, non, C'est la, la, pour moi Pourquoi tu dis révolutionnaire Non, mais c'est... ça. Mais, que, mais, que, que ça Oui, bien sûr. C'est Théodore, Théodore Monod qui avait condamné le Paris-Dakar et qui expliquait justement que le, le vrai fond du problème, c'est qu'on ne pouvait pas... Euh, euh, faire ce genre de choses en Afrique et prétendre aider l'Afrique, bien sûr. tous les À chaque, à chaque émission du Paris-Dakar, il y avait plusieurs place, enfants qui étaient écrasés. C'est un euh, euh, Celui qui est mort ah, dans, avec... Euh, ouais, qui est mort... Euh, comment il s'appelle Qui est mort... Euh, dans Luche, Balavoine non, non, Balavoine. Oui. Dans, dans le truc et tout, Alors, -tout Il était là. Et en plus, il y quand même des gens intéressants. Bah, comme lui d'ailleurs. Ils étaient là pour... Hein, bon il a donné je ne sais pas combien de trucs et tout. Et ben, bah, et bah, bah, l'avoine, il était là pour faire des, des trucs, pour les pour, eaux, euh, pour, en fait, pour les eaux, euh, faire des trucs. Enfin, vous me prenez à ce perçu là, où je suis un peu, euh, un peu fatigué et tout. Mais bah, l'avoine, c'est un mec qui, a, qui, a, qui a était bien. Il était avec, comme il s'appelle celui euh, Thierry, en fait. Je ne sais pas ça peut être celui qui était... Euh... bref, bref, bref. C'est des gens, c'est comme toi qui euh, toi, ça, ça va ça, à toi et tout. Bah oui, tu de faire quelque chose de bien. Je vais appeler justement... Tu tu sais, la vie... Tu sais, Coluche a été quand même quelque chose de bien, Coluche quand même hein, Coluche. Alors que... Il n'y a pas que l'Uge qui a bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes quand même. Hein. Comment un micro parce que sinon j'ai... Oui, oui, non, il y a quelques qui étaient bien. Et puis il y a une, so une, une so solidarité qui fait de moins en moins. parce que peut-être que les gens sont de moins en moins riches c'est que la fraternité est niée. C'est-à-dire que quand vous avez un ministre de l'Intérieur, quand, quand, quand, quand il oui. y a un ministre de l'Intérieur qui se permet de dire que euh, les Français doivent se taper sur la gueule entre eux, c'est justement la négation de la fraternité. Qui est dit ça bah, Le ministre de l'Intérieur, M. Colomb, cest sur la dernière manifestation. C'est-à-dire qu'on a, on a actuellement euh, dans les banlieues, parce que moi je sais je suis originaire de la banlieue, on a beaucoup de populations, qui ne sont même pas traitées comme des êtres humains qui sont euh, traités comme, euh, comme, comme des bêtes, qui sont assassinés et, euh, et qui commencent à, à de moins en moins vois, su supporter vois. cette situation. Et, et par rapport à ça, on va appeler Voltuan, notre ami Jean-Baptiste, parce que le 10, le 10 juin, sur la place de la République, il, il fait une chose par rapport justement aux valeurs de la République. S'il te plaît. Et donc il est un peu différent fait, de... S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Non, non, j'ai pas envie de parler de En tête tête, avec toi. Tu exagères un peu Qu'est-ce que je te dis hein L'État n'est quand même pas, il ne faut pas non plus... Euh, hein, Qu'est-ce qu que je te dis hein, Là, l'État, il fait ce qu'il veut, vu que... Elle fait, elle fait ce qu'elle peut, quelque part. Non, il, a... non, non, il fait ce qu'il veut. Oui, ah, oui, oui, qui oui, oui, ah, bon, bien entendu, bien entendu. Bien entendu, tiens, je, je préfère pas que, que tu mettes le micro et tout. Effectivement, il y avait comme Isabelle Macron qui a dit, aucun... Non, non, aucun... Euh, bref. Je sais que tu veux me biéger Mais je le fais Quelque part Je fais Aucun SDF dehors Là on appelle Jean-Baptiste en direct Parce que à la fois il organise Un événement le 10 juin prochain Sur la place de la République Et actuellement il est en déplacement en province C'est pour ça qu'on l'a par téléphone Et donc il va nous expliquer tout ça de vive voix Oui on t'entend Très bien, très bien. Très Arrêtez bien, oui, par, par le bah, oui, parle je fort. Parle fort tous. Alors voilà, donc ça se passe, il euh, y a un... on a mis la page événement sur les réseaux sociaux, la Facebook, on relève régulièrement, donc l'autorisation est accordée par la police, et c'est dimanche 10 juin, de 15h à 18h, donc c'est un appel citoyen général de 20 militants de partout, pour, pour progresser, évidemment, il n'y a pas d'appel de, de la LR de la ou de l'UFN, ou pas du tout, plus. il y a plus appels de, appel de, de, de, de ces gens-là, ce n'est pas d'appel des réactionnaires et des fachos, mais c'est un appel de, de, du vrai peuple, qui a le peuple qui est pour le progrès social, écologique, et solidaire, fraternel, et pour la paix dans le monde. Donc des militants des mis Debout, des militants de de la terre, des militants d'un de, de, de, de, peu tout, euh, voilà. Qui appellent donc à, à, à se rassembler pratiquement euh, dimanche prochain de 15h à 18h près de la République pour dénoncer un an de répression immonde macronienne. Euh, et la régression sociale à l'œuvre, euh, le parti, oh, et la régression écologique, tout voilà, ça c'est insupportable, et voilà, on vous appelle à venir dimanche à chacun h à Oui, alors moi, moi c'est le terme répression macronienne, c'est-à-dire que moi, c'est la 5ème République, c'est-à-dire que c'est pas particulier à Macron, c'est-à-dire qu'on devrait plutôt dire que, que le vrai problème de cette blitzkrieg sociale, c'est plutôt Pierre Gattaz du MEDEF, d'ailleurs il l'avait dit dès qu'il a réussi à faire élire son candidat Emmanuel Macron, il a dit qu'il fallait faire vite, très vite. Voilà. Et, et effectivement, tout ça a commencé dès l'été dernier. Et en un an, ils ont réussi à casser plus de 80% de ce qu'avait mis en place le comité national de résistance. Donc, est-ce que cette manifestation... Voilà. Est-ce que cette manifestation va s'inscrire en disant parce que moi je pense qu'il faut arrêter de taper sur Macron. Il faut, il faut, il faut euh, non, non, non, non, non, la racine Macron, du problème, c'est la. Bon monde, le monde non, oui, mais c'est pas. Euh, est-ce est -ce, est -ce que, est-ce que en France, est-ce que, oui. Mais est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut. Oui, mais justement, c'est pas tout à fait un pantin. cest Macron, il s'inscrit dans le cadre d'une constitution qui est celle de la Ve République. Donc, est-ce qu'il ne faut oui. pas la contestation sur les solutions, c'était attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire que les gens qui prétendent faire l'opposition, qui n'attaquent pas le problème à la racine, qui restent à l'Assemblée nationale alors qu'elle qu qu est impuissante ah ben oui, par rapport à un, par rapport la à la à la un la président. À voilà. Oui, donc, donc est-ce que, est que, moi, parce que moi j'ai bien envie de venir le 10 juin, sur la place de la République. Mais moi, mon message, c'est pas Macron. Parce que pour moi, le problème, c'est pas évidemment. Macron. Non, mais voilà, c'est tout le système économique mondial, avec Christine Lagarde et FMI, la Troïka, Merkel, Juncker, euh, qui ne devraient pas d être content Avec à la, tab, la chère, qui qui du paradis au Luxembourg. Non, mais c'est tout le système qui est mis en cause. Ce pas Macron. Évidemment, c'est pas Macron. Voilà. C'est le problème qui que sur ce fils à papa et ce petit fils à sa maman. Et donc, au-delà de la Française, qu qu'est-ce qu que tu penses du Moi, fait, fait que, que le, que le choix euh, euh, référendaire euh, des Français le 29 mai 2005? qui ont mais, refusé mais, euh, le projet de traité de constitution fait... pour l'Europe qui a été adopté ensuite par euh, le ah Congrès. Bah, oui, mais là, on n'est pas au courant de, fait, de fait, tout ça. C'est bien. Par par les... Les... À chaque fois qu'il y a pour pour un, un contrat européen, on nous le reserve dans toutes les formes possibles, avec de l'huile, avec du vinaigre, sans poivre, avec du sel, sans sucre. Jusqu'à temps qu'on vote oui, non, mais ça n'en est pas. Évidemment qu'on est aussi contre tous ces manipulations politiques. Elle est belle. c'est cette C'est ses yeux, euh, clairement c est c est ses ses yeux. Ah, elle est belle. En fait, le ah, là là. À ah, quand même. ah, quand ah, ah quand même. Elle est belle, ah, ah, ah, ah, quand même, ah, comme ça. Euh, bah déjà avant Macron aussi, avant Macron ils sont Mais dessus. qui sont particulièrement oui, bafoués par gouvernement. Faute, hein. est ce gouvernement. Est-ce que tu penses, euh, Jean-Baptiste, qu'il que y a une responsabilité de la part des députés C'est-à-dire que si tous les députés qui ne sont pas la République en marche démissionnaient, est-ce qu'on ne provoquerait pas la crise constitutionnelle nécessaire à un véritable changement rapide Parce que là actuellement, tout ce se, tout se produit en moins d'un an, c'est une véritable catastrophe sanitaire et sociale ah oui. pour la France est-ce qu'il faut pas Est-ce qu'il faut pas Parce qu'il nous applique la, la, la théorie du chaos, c'est-à-dire que moi j'ai appelé ça le chaos debout. C'est-à-dire, dans le sens que il y a eu les nuits debout qui ont permis de ne pas avoir de grève générale, et le chaos, c'est pas le chaos zéro tué en, en américain, c'est le chaos debout. C'est-à-dire c'est le chaos du MEDEF, c'est le chaos du CAC 40, c'est-à-dire c'est la toute puissance du, de, de, de, de, de grands capitalistes qui imposent. Une, une politique fasciste au niveau continental et au niveau du territoire français. Est-ce que tu ne penses pas que là, il faut dire, attention, en 2019, il se prépare à nouveau à nous dire, attention, sauver les services publics en votant pour l'Union européenne qui a détruit les services publics Qu'est-ce que tu en penses que bah, il est, évidemment, de toute façon, c'est tout qu'il faut changer. De toute, je, je de toute façon, on est d'accord. Il faut, il faut totalement remettre à, à plat. ce système une politique économique mondiale qui fait que qui, qui, qui marche sur, le, sur les peuples. Qui, qui les maîtrise. Donc, nous on, on, on va être là dimanche pour pour prendre la parole, pour pour dire qu'on en a ras-le-bol. Donc et dimanche, c'est qu quelle heure à quelle heure Changer tout ce tout ce système politique économique qui n'a que faire des individus, parce que chaque jour des gens se suicident dans toutes les professions, euh, chaque jour des des des des familles sont à, à la rue, des réfugiés n'en peuvent plus meurent sur les routes, dans, dans la mer et tout ça. Donc c'est tout évidemment, que c'est tout le système. Les institutions politiques, le FMI, la Banque mondiale, la Banque Européenne, euh, les, les, les, les, les, les hauts fonctionnaires qui, qui vivent grâce à nos frais, et les parlementaires aussi qui vivent grâce à nos frais. Alors je voudrais dire, je vais rajouter juste un détail, par exemple, qui, qui, qui, qui m'offusque totalement, là. On m'entend là Oui, oui. Voilà. Et depuis janvier là, depuis janvier, Tous les députés et Tous les parlementaires qui habitent en dehors De l'île de France Pour pouvoir assister à l'Assemblée Ils ont le droit en plus de leur salaire De 5.4 mètres euros à ces députés Ils ont le droit à 1.200 euros par mois Pour se loger sur Paris oui. Et bien c'est 1.200 euros par mois pour se loger C'est pas à eux qu'il faut les donner C'est à tous ceux qui crient chaque jour Tous ceux qu qui sont au RSA Tous les handicapés Et ça vraiment là ça résume bien L'immonde le, le, le, l'immense aussi, euh, comment dire, conduite de tous ceux qui sont euh, au, qui, qui au-dessus du peuple et, et qui n'ont que faire du peuple parce qu'ils sont là que pour leur prébande, le pouvoir et l'argent. Et puis je vous embrasse tous parce que là, euh, je dois arrêter de parler parce que je suis chez des militants. et ah oui, ils vont alors. À, ils se comme on a une très ah, dure journée là. Parle-nous de cette parle journée. Résultat. Tu, tu étais où Nicole Brien qui a révélé l'évasion fiscale avec attaque et elle est condamnée à 300 euros d'amende avec Sursis, c'est mis en délibéré. Mais ne serait que ces 300 euros d'amende à des sursis, c'est totalement illégitime et c'est totalement incongru et totalement euh, inique. Parce que, en fait, il est condamné, Nicole, a mon pas volé de chaise, elle était prise parce qu'elle était vue dans la, dans, dans, dans, la BNP, mais juste parce qu'elle était devant les autres et, a la caméra vidéo est tombé sur elle. Et ben, elle n'a pas pris de chaise, elle, mais elle est condamnée à 300 euros avec sursis. Mais en fait, c'est la BNP qui doit être condamnée parce que c'est la BNP, comme on a créé dans les rues de Carpentras, qui, qui, qui, qui vole. Voilà, BNP Paribas finance les projets nucléaires en Paris, Inde, les voilà, Jaïtabour, le, le, BNP le, Paribas le, finance par les bombes à Nicole fragmentation. Bien. Et on lâche rien, on ouais. vous embrasse, on vous dit à dimanche je suis obligé d'arrêter, parce que justement les gens qui sont avec moi, ils sont fatigués, ils sont assez bon. à eh ben, ils doivent aller au dodo, mon cher Roger. Mais non, même au dodo, on ne lâche rien, car la nuit aussi, on, on agit, et on, on, on est constamment euh, au taquet, Rappelle-nous les heures pour ordre. dimanche. Merci pour ton appel, mon cher Roger Nimot, car je sais que quand tu dois, tu agis, et ben, tous les peuples autochtones à travers ton pseudo euh, se, se, se rassemblent et nous aident pour euh, faire un monde meilleur euh, pour tous. Voilà, bisous, bisous, Mais bisous, Merci, Je, te, bisous, bisous, je te remercie, bisous. Volcan, et à bientôt. Au revoir. Et Jean, Pierre, je te passe. L'esquimau. Ouais. Alors, euh, je voulais juste dire bon, bonjour, c'est règles. Alors là, euh, Place de la République, ils ont mis des barrières tout au long de la Place de la République, donc on ne peut plus aller Place de la République. Voilà, c'est il y a des cages qui ne protègent que du vide parce que c'est des barrières en métal qui ouais. protègent du vide et Mais donc il y a du bon. vide. Voilà, et il y a du vide et il n'y a rien dans la barrière. On n'y est même pas, donc c'est une cage sans prisonnier sauf si c'est l'extérieur qui fait la liberté par rapport à la cage, en fait, ça sera le contraire, on serait nous enfermés et l'espace en <coughs> cage sera espace de liberté. <coughs> voilà, alors je vais juste chanter une toute petite chanson euh, importante. Papa est communiste, Papa a une auto, Maman est communiste, Maman a une auto, mon oncle était communiste, il avait une auto Le délégué de la société auteur francophone est communiste, il a une auto Ma tante n'est pas communiste, elle a une auto Ma grand-mère était communiste, mon grand-père était communiste Ils avaient des autos, mon voisin n'est pas communiste, il a une auto Mon arrière-grand-père a eu une auto, oh, au loto mon arrière-grand-mère fumait dans une auto. Mon livreur est CGT. Il a une auto. Mon cousin est communiste. Mon cousin est communiste. Merde, on peut pas. Mon cousin est communiste. Il a une auto. Ma cousine est communiste. Elle a une auto. Staline était communiste. Il avait une auto. Mon réparateur de vélo a une auto. Mon frère est communiste! Il a une auto! Ma soeur est communiste! Elle a une auto! L'éditeur est un ancien communiste! Il a une auto! Ma filleule est communiste! Elle a une auto! Mon beau frère est communiste! Ex! Il a une auto! Ma belle-sœur est communiste! Ex! Elle a une auto! Une auto! Une auto! Une auto! Mon grand-père grand père était communiste! Ex! Il a une auto! Et moi j'ai un vélo! Un vélo! Là-haut! Un vélo! Là-haut! Ta gueule! Un vélo! Là-haut! Un vélo! Là-haut! Là Là-haut! Là-haut! Là-haut! Là-haut! Là Faites-vous la collade! Faites-vous la collade! Il est bon! Il est bon! Il est bon! Il est bon! C'est bon! C'est bon, bon. Moi bon! Alors dis -donc. Ce que t'as fait, ce que tu viens de faire là, c'est magnifique. Ben, moi, je vais dire la vérité, hein, je suis plutôt de droite alors. Qui, je suis obligé, mais j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'ai eu un beau-père qui était communiste et tout, qui a été dans les rafios et tout. Les communistes, il y a quelque chose, les communistes. A, les communistes, il y a quelque chose. Est-ce que t'as une auto il y, avait, il y avait du cœur, les communistes, il y avait quelque chose. Et puis, bon, la libération, hein. Faut pas non plus... Euh... Hein Ils étaient là, quand même, les communistes, la hein, libération. C'est au moins euh, un quart de la société, quand même. Et puis, moi, j'aime bien. Les... J'aime bien. Bien sûr que je suis plus... Je le dis franchement. Je suis, je suis plutôt de droite. Enfin, li... de droite. Libéral. On va dire libéral. À libéral. Libéral. Comment De droite à gauche. Oh, bah actuellement, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se passe, non hein est-ce que, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, moi j'étais gaulliste, comme vous voyez, la libération, les gaullistes et tout, il y a tout, et puis, et puis, et puis écoutez, pour vous, vous vous dire tout, pour, pour, pour vous dire la vérité, Mitterrand, il a fait deux ans, deux ans avec comment, le, son premier ministre, euh, euh, de, de, vraiment de la gauche, et puis Mitterrand un jour, il a choisi, ce qu'il s'appelle, il a, il a choisi l'Europe, comme l'Europe était euh, à droite, enfin libérale, on va dire libérale, bon, ben il a choisi, euh, voilà. Et c'est entre... Euh, comment il s'appelle le premier... Euh, oui, c'était le premier ministre de... de, de, comment, de comment il s'appelle de... de — non, non, non, non, de, de Mitterrand, c'était... C'était le mec du Nord, là, comme il s'appelle. — Bérégoivois. — Puis après... Et après, au bout de trois ans, Mitterrand, effectivement, il a opté de pour l'op. Ben bah oui, c'est comme ça. C celui qui a remplacé Berregovois, c'est, c'est comment il s'appelle, merde, c'est, oh là là, c'est pas possible ça. Celui qui est président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, là, c'est. Le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, comment il s'appelle euh... Fabius. Fabius. Il a... ouais, merci. Il a, il, a, il a pris Fabius. Voilà. Qu'il a fait. Il a tout à fait. C'est-à-dire qu'il a fait une politique de droite. Hein, C'est-à-dire qu'il a Mitterrand, en plus. Quand vous connaissez un petit peu le parcours de Mitterrand, hein, euh, hein, pas tout à fait à gauche quand même. Il est arrivé à gauche pour arriver au pouvoir, hein, mais au départ, hein, avec comment il s'appelle... Euh, il, il a eu quand même la, la décoration de... Quand même... voilà. J'ai du mal à le dire, j'ai dit pourquoi... Parce que Mitterrand a été quand même un bon président de la République. Et moi je ne suis pas de gauche, comme un bon, bon, un bon. il a choisi l'Europe, plutôt il a choisi l'Europe, important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça, pour moi dans ma tête euh, c'est important et tout. Un bon président de la République, point final. Et, et pourtant je suis, en plus, euh, je suis pas, je suis plutôt à droite plutôt qu'à gauche, vous voyez Mais fait quand, quand on analyse son parcours, quand même 14 ans, hein. c'est le premier président de la République qui a fait 14 ans quand même. Hein. Ben, c'est beau. Il est évident que ce sera aujourd'hui sa vie sexuelle, sa vie, euh, enfin sexuelle, sa vie, enfin, sexuelle, faut pas, pas, pas, pas. Alors, comme les rêves qui a été payé déjà. Salut comme l'IRE.